We need to express it and we need to Yeah deliver it. Right. And this, as far as I know, the youth, the young people, the young leaders know that more than anybody else. On va organiser un flash mob le 12 novembre prochain à la place GIFNA à 3h, à 15h. Ce soir, j'ai eu à partager avec les camarades jeunes sur les principaux paramètres responsables du changement climatique. Et Parmi ces, parmi ces causes principales, on a eu à souligner la pollution atmosphérique euh, avec, euh, avec la forte émission euh, de carbone occasionnée par. Euh, par les véhicules dans nos, dans nos centres urbains. On a également souligné les modes inappropriés de traitement des déchets. Et à côté de ces, de ces causes-là, on a d'énormes conséquences qui sont la plupart du temps très néfastes. Et parmi ces conséquences, on a le stress hydrique, on a la famine, on a euh, les déplacements dus euh, notamment aux, euh, aux inondations et aux séismes, aux cyclones, entre autres. Mais on a également proposé des pistes de solutions. Et ces pistes de solutions vont quand même euh, de, petits, de petits pas qui, dans l'avenir, peuvent engendrer de, euh, de grandes conséquences. Euh, par exemple, le fait d'atteindre son ordinateur portable avant, avant d'aller au lit. Donc euh, voilà toute une série de mesures. Qui entre dans les politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique qui nous réunit euh, ces prochains jours ici à Marrakech. Comme je Mais même moi, je me suis arrêté, je me suis posé la question, mais ça fait pratiquement 15 ans. Et c'est là. نساو نساو نساو التزامن مع هذه الاحداث اللي نحن فيها الان ما موقفك وما تصريحاتك ما يعيشه معتصمي البان جبال البان جبال جبل اللي في تنغير ما حسن ما في اخبارش جبل لا كاع ما ما بأنه إيه <تكلم> سيسا. أي إيه في في تقر... ما فكرتش ورا لا